Pour connaître les richesses de ses collections et faire découvrir les événements marquants de notre histoire, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a créé un outil de référence numérique, la ligne du temps du Québec. Quel est son potentiel pédagogique? Quel type d'utilisation peuvent en faire les enseignants? À l'École secondaire Horizon Jeunesse de la Commission scolaire de Laval, Geneviève l'a expérimenté pour travailler la chronologie et la périodisation en 3 et 4e secondaire. C'est avec la collaboration du Service national du récit et de Simon qu'elle a analysé des documents historiques avec ses élèves. En fait, j'ai expérimenté deux tâches, une en troisième secondaire et une en quatrième secondaire, en utilisant la ligne du temps de BANQ. La ligne du temps du Québec a été développée par BNQ, c'est un outil qui a été développé afin de faire connaître l'histoire du Québec, de faire connaître aussi la richesse de ses collections. Elle est composée d'une multitude de fiches, d'événements historiques sur l'histoire sociale, culturelle, économique et politique. Euh, dans chacune des fiches, on trouve un descriptif, des mots-clés qui permettent d'accéder aux fiches, des références bibliographiques, mais aussi des sources d'époque, des sources qui ont été numérisées, qui sont accessibles dans BNQ Numérique. À terme, elle couvrira l'histoire du Québec depuis l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à nos Nouvelle jours. Alors, en troisième secondaire, la tâche portait sur euh, les rébellions des patriotes. Les élèves étaient en apprentissage. Euh, au début, j'ai fait un modelage avec les élèves pour euh, leur expliquer comment ça fonctionnait à l'aide d'un document. Donc, on se pose toujours des questions hein, quand on regarde un document. Qui, quand, où, quoi? Et là, on essaye de répondre. Hein? C'est qui qui est euh, sur le document? Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est qui qui serait... Euh... Ici, ça serait des patriotes. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Se faire pendre okay, Dans la tâche de secondaire 3, ce qu'on demandait aux élèves, c'était d'analyser une dizaine de documents en lien avec la rébellion des patriotes. Ces documents-là les ont amenés à travailler euh, surtout la compétence 1, dans le fond, la chronologie. Mais on a introduit un petit peu à la fin de la causalité en organisant les événements entre eux sur une ligne ouais. du temps. Au début, je connaissais un peu la base là, de Louis-Joseph Papineau et tout ça, mais genre là, ça m'a vraiment fait réaliser qu'il n'était vraiment pas beaucoup comparé aux Britanniques. C'était quand même un, quasiment suicidaire mais tu sais c'est quand même ils sont morts les armes à la main. Là. Il Va y avoir deux assemblées dans lesquelles là, les patriotes vont dire qu'est-ce qu'on fait Hein, qu'est-ce qu'on qu qu fait Nos demandes ont été refusées. Alors, cela ça va entraîner ce qui entraîne. Et là c'est le temps de les mettre là les la, les, batailles. les batailles. La bataille de Saint-Denis. Oui, ensuite la bataille voilà. d'Audeltence et, et la bataille de Saint-Eustache et Saint-Charles. Voilà, donc dans l'ordre, bataille de Saint-Denis, bataille de Saint-Charles et de Saint-Eustache et la bataille d'Audelton. En quatrième secondaire, on a fait... Euh, sensiblement la même chose. Par contre, les élèves étaient plus en période de révision. Ils devaient réviser, réviser la période de temps de 1896 à euh, 1945. Euh, ils ont utilisé la ligne du temps pour, encore une fois, trouver de l'information sur des documents historiques. Et euh, ils devaient également euh, les placer en ordre chronologique et aussi euh, déterminer des périodes. Euh, on faisait de la périodisation, en fait. Si je vous présente la ligne du temps qui regroupe euh, les événements qu'on a euh, analysés aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez me, euh, me dire à partir aussi des événements qui sont les plus importants? Euh, là, on avait la période 1896 à 1945. Est-ce que vous êtes capable de euh, cibler des sous-périodes, donc des périodes de temps, à partir des événements importants qui feraient des euh, sous-périodes? On a euh, le crash boursier qui va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc la période de 1900... 1929 à 1939. Puis on, on l'appellerait comment, cette période-là? Mais le, le crash boursier, une crise économique importante. Oui, une crise économique importante qu'on pourrait appeler aussi la Grande Dépression. Donc, on a ciblé une sous-période. Il y en a d'autres? Il y en a qui sont faciles, je suis certaine. Allez-y. D'autres sous-périodes. Oui, euh, Rachid, exemple. La période de 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale. Exactement. Donc, c'est une autre sous-période. Donc, on pourrait 14-18, une autre sous-période. Les années folles. Oui. De quelle année à quelle année? Euh... <rire> la, la, guerre, la guerre mondiale. Ah, après, après Après la guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, donc on dirait les années 20 jusqu'à... Oh non! Avant. Avant. L'événement de Ralph, qui est très important, c'est le... 1929. Ouais, le crash boursier de 1929, excellent! Dans les deux cas, l'activité de 3e et 4e secondaire, euh, les élèves ont été amenés à utiliser leur, euh, leurs outils de manteau, dans le fond, leurs techniques d'analyse documentaire, et ils ont été amenés aussi euh, à faire différentes op opérations intellectuelles, euh, l'établissement de faits, donc établir des faits, aussi euh, situés dans le temps, bien, bien évidemment, là, avec la ligne du temps, et euh, une part de causalité aussi entre les événements, là, pour créer de la logique à travers tout ça. Titre ouverture de la première caisse populaire par Alphonse Desjardins. L'utilisation de la technologie comme ça, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tes élèves sont habitués? Oui, ben en fait, euh, j'utilise à peu près une fois par mois. Ça nous permet de, de, de, de faciliter certains apprentissages en histoire, notamment de trouver de façon euh, plus simple l'information, plus rapidement. Ça leur permet d'aller chercher les dates précises, euh, de voir les documents en couleur et euh, de... de, de de faire eux-mêmes des recherches, de trouver des mots-clés, donc ça les, ça les motive beaucoup dans leurs apprentissages. Les élèves deviennent très actifs comme ça. Oui, absolument, parce qu'on a beaucoup plus de ressources là-dessus. On peut aller plus loin, on peut trouver plus de détails. C'est beaucoup plus facile qu'avec le livre d'histoire, qu'on n'est pas sûr, qu'il y a certaines données qu'on peut pas exactement toutes trouver parce qu'on a des données limitées dans le cahier activités, mais pas sur l'ordinateur. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves ils ont consulté la ligne du temps. On t'a expliqué rapidement comment ça se passait. Mais les élèves ont su se mettre euh, dans, dans l'application puis l'utiliser euh, super aisément. Donc, ça n'a pas posé de problème. C'était facile d'utilisation. Début de la grande dépression. Entre en mode 24 et le 29 octobre 1929. Personnellement, moi, je le réutiliserais parce que je trouve qu'il euh, est enrichissant. Ça permet, de, ça permet genre, de réviser vraiment toute la matière d'histoire de cette année. Je trouve que c'est même plus intéressant vu que c'est comme si on était dans l'époque à ce moment-là. Puis, pas juste qu'on lisait ce que des personnes veulent qu'on connaisse nécessairement. Je referai le projet sans hésiter, ça a vraiment bien été. Euh, il y a des petites choses des fois à corriger, des fois, dépendamment des groupes, euh, euh, s'il y a des élèves plus forts, moins forts, euh, le nombre de documents pourrait varier. Euh, sinon, pour ce qui est de la tâche, euh, elle, était, euh, elle était vraiment très bien, très bien structurée. Euh, la ligne du temps de la BANQ est un élément est vraiment très euh, pertinente parce que ça permet aux élèves de trouver l'information de façon simple. Euh, tout est là. Ils peuvent même vérifier aussi si les documents se trouvent euh, dans, les, euh, dans les événements qu'ils analysent. Alors, euh, c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent à utiliser puis sans hésiter, euh, je le réutiliserai. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social.